Exiles, ici Zelle, en compagnie de la belle et magnifique Elona, autrement dit Gecko, pour notre retour tant attendu sur Path of Exile pour le Let's Play de l'acte 4, Gecko, un mot Bonjour, alors <rire> oui, <rire> voilà, c'était un mot, merci d'être passé, Très bien. Alors oui, comme, euh, comme a dit mon cher confrère, nous sommes partis sur la fin de l'acte 4, euh, l'acte 4 qui, euh, ben que je toujours pas terminé personnellement, bon, après euh, Zelk l'a fait à mon avis en long, en large en travers depuis sa sortie. Et moi j'ai attendu qu'on termine oui. ce let's play pour terminer l'acte 4. Donc bah, on, est on est parti pour ça. Exactement, exactement, exactement. Bon, du coup la dernière fois on avait fini donc oui. euh, l'arène de Daresso, le gladiateur, tout ça tout ça tout ça. Maintenant on va retourner, enfin bah, aller donc. chez Kaom. Bon rentre faut dans la rue. je parle à Diala. Ah tu te parles à Diala, ah, bon ben je t'attends chez hey Kaom sur son montant de charge supérieur. Ok, bon. Donc, un petit truc aussi, c'est que le perso que j'avais fait pour la vidéo précédente, etc. Vu que le temps a passé avec ce perso à level j'en ai repris un autre euh, du même level que, <rire> que le personnage de Gekko. Il, il a, voilà, a si je suis euh, pas... pour la petite information. <rire> euh, sûrement. Bon, alors, euh, ouais, du coup, t'arrives ou pas Oui, tu arrives. Nice. Oui, oui, voilà, oui. Bon, comme je dit, montant de chargement, voilà. Non, oui. Et bienvenue dans le volcan, les flammes infernales. La péninsule des flammes infernales, ça me rappelle les choses, tout ça. Il mourait alors Donc alors, joue un peu spectral trim. Ah voilà Bon, euh, je, suis là, je suis là, je suis là, je suis là, en train de me marrer <rire> comme passé. un con. Si jamais vous voyez mon perso qui fonce dans les murs, c'est parce que j'ai mon écran qui s'éteint tout seul. <rire> <rire> Donc vous ne posez pas de questions, hein. je vais essayer de donner le change au moment où ça s'éteint. Euh... J'espère que ne s'éteindra plus d'ailleurs. Bah oui, tant qu'à faire, ça serait bien. Ça serait Attends, pas mal. Si hein. vous pouvez choper ce ghost là, non, on a pas ici. D'accord. Et oui, j'ai récupéré un objet. Euh, comment ça Comment t'appelles-tu Déjà sur jeu unique, c'est ça Unique. Légendaire. Oui, oui, oui, les, les uniques. Légendaire, les cette zone est vachement stylée. Oh, d'accord, oh, les gens. Bonjour. <rire> Bonjour, les gens. J'ai vu qu'il a fait euh, up euh, mon, euh, mon petit build euh, de flèche de glace. <rire> Mais moi j'ai vu que c'est ça. Flèche de glace, c'est ça. Oula, oula, oula. Oh merde. C'est nouveau, On va mourir! On va mourir! Bah oui! C'est le principe! Alors, il y a un champ derrière! Peur! Peur! Les gens, mais, mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> il est partout sur vous! <rire> ah, il est partout ce mec! Donc Kaom qui est le chef des Karui pour le lore, tant qu'à faire on va faire un peu de lore hein. ah, écoute, si, tu, si tu le connais c'est avec plaisir que euh, j'approfondirais mon lore de En fait en gros spectacle. ouais donc euh, dans le lore Kaom c'est le chef des Karui Tu sais dans les classes tu peux jouer un gros barbare en mode Le mec rouge là euh, ouais, Le mec est rouge juste, ouais. Oui oui oui <rire> plus Pour le coup et... leur inspiration c'est les maoris enfin bref et en fait en gros bah, le, le gars il s'est ramené de ses îles etc en mode on va conquérir la zone on est tous des malades etc sauf que le mec il s'est fait corrompre par un, par un dieu sombre ce qu'ils appellent le dieu sombre Kitava il s'est fait corrompre et au lieu de, de combattre les méchants, etc., il est devenu un méchant. Il a sacrifié ses 500 troupes d'élite et il a laissé les autres lever sur la plage. Et donc, toi, donc, tu voilà. es un rescapé. Donc, si tu joues un tu es un rescapé, les gars, qui, qui l'a abandonné, c'est ça Euh, ouais, plus ou On peut imaginer en fait, en ça en gros, comme ça, Ouais, on peut imaginer ça comme ça, mais pour être plus proche du lore, en fait, en gros, les caruis c'est aussi des, des esclaves, tu vois. C'est des esclaves des, des gars sur le continent, et en gros, bah, toi, ton personnage, c'était un esclave qui s'est rebellé. Quand tu joues le, le carouille, là, ah, oui. il s'est rebellé, il a dit fuck it, fuck it Et en gros, bah, il s'est fait exiler parce que as sûrement tué ton maître, comme oui, oui, oui. En, mode, en mode pas content. Pas content, pas content. content D'ailleurs, on est repassé euh, sur le mode normal de Pass of Exile, du coup, euh, bah, vu que la ligue s'est terminée ouais, ouais, <rire> entre deux. Bon, entre... Bizarrement, oh, un Exile! Meurs chien Un Exile, tu es d'accord. je n'utilise pas mes autres soeurs parce que je sais pas, ils servent à quoi. Hein. Donc si jamais vous posez des questions... <rire> euh... Tu peux peut-être essayer... Je ne pas trop envie de faire de la bêtise. Jamais. Alors, ouais, c'est ça. Ah d'accord. Wow wow wow, wow c'est Bagdad, c'est Bagdad <rires> Je vais te dire truc, c'est pas vraiment l'occasion. <rires> <rires> non, non, non, c'est va... C'est peut-être pas le meilleur moment pour qui s'est passé, non, ça va aller. Ouais, ouais, J'ai l'impression de faire plus ou moins 3 points de dégâts. Ouais, Mais ils, sont, ils euh, sont pas mal tranquilles ça l'a pris, là. Ouais, t'as vu ça pour des totems <rires> Ouais, c'est... Ah, vivement le patch <rires> Je veux mon totem baliste. Euh... Ah oui, ton totem baliste, ça m'a fait penser quand tu m'as dit baliste. Euh, mmh. J'ai pas relevé son nom, mais ça m'a fait penser à mon build que je joue sur, euh, sur ma chasseuse d'éléments sur Diablo. Mmh. Il est. Euh... La tire des balistes? Enfin, il en des balistes? Bon, et tu tout. mets tes balistes et les balistes. font tout à fait ta place. C'est ça, tu... donc tu les poses, tu en poses deux. Et quand tu utilises un sort, tes balistes font le même sort que toi. Du coup, c'est hyper fort, c'est hyper stylé. Ouais, c'est hyper stylé. Ouais bah là, quand ils l'auront mis, enfin j'ai tellement d'idées de bugs à faire là. Moi j'ai surtout envie c'est de jouer les spells physiques comme je t'avais expliqué. Oui, oui. Là il y en a un spell d'Aoe, enfin deux spells d'Aoe dont un qui m'intéresse particulièrement. Tu vas faire mourir ton ordinateur Oui sûrement, sûrement. <rire> mais il aura bien vécu. <rire> et toi aussi Et bah, ils sont jolis les monstres franchement. Euh... Ouais, ouais la zone c est super, super stylée. Hein. Tu verras ça, par ça, la ça suite c'est un peu plus gore. Ici si c'est un peu plus flash. J'ai qu'on aurait utilisé l'espace les de volcan, supposé d'un géant pour rentrer dans le mur euh, oui <rire> <rire> T'as des métaphores assez ouais. bizarres, mais oui, dans un certain sens, oui Non mais tu m'as dit autre chose avant, donc euh, je répéterai pas, oh, en qu'un oh, suppositoire, oh. c'est pas mal. Le rayon Félix Allez, Euh, ouais, moi je prends des non, trucs mais Oui, au pire, euh, oui, euh, ramasse euh, c'est toujours utile. Oui, ou... oui, carrément. Bah là, j'ai bien augmenté mon DPS normalement depuis la dernière vidéo, parce que j'ai, en fait, <rire> savoir que j'avais hâte de faire la vidéo suivante, de passer avec Dane, parce que j'ai loot, donc le torse euh, unique, et ça m'a up grandement mon DPS et j'ai chopé un arc aussi qui était vachement fat. Et du coup, j'ai toujours été dégoûté de ne pas avoir pu l'essayer. Ouais, tout ça c'est ma faute, on met de toute façon Nesta, hein, oui, hein C'est euh, ça, oui, ça ce que tu vas dire Bien sûr, hein c'est t'a <rire> Je me rappelle plus ce que c'est que ça. Je me <rire> brancherai Je me Alors. Tu pourrais hein. finir le, le boss derrière ton mini, le mini. Ouais, euh, de... t'inquiète, je. Je gère. Ouh, joli l'écrit. Tu gères la fougère. Fougère, fougère. <rire> ah non ça c'était un TP c'était pas forcément la meilleure idée Ah mais ça va tu vois tu récupères tes spells et tout Enfin tu récupères Ouais, ouais. attends j'ai un petit coup de lag oh, oh, Ouais non bah, attends mais, mais j'ai tout up là comme ça je suis pas super loin Ou bon, alors bah, je te laisse partir je vais up ça, ça Bah non ça, non ça. Bah, je vais t'attendre parce que de toute façon c'est... Non oh, t'inquiète fais fait, fais donc Là je suis en train d'essayer de trouver ce que je dois ouais. prendre comme... Euh... Spell, je pense que je vais aller chercher un truc comme ça comme ça une crise physique non non non pas ça si t'es parti par là c'est qu'il y avait une raison peut-être ça un ah, oh, ça voilà bien, un cuivre nice. pour toi bah, je sais pas si il sera utile mais je te le dépose au sol regarde il y a des choses intéressantes oui, oui, dessus. Oui, okay, oui. <rire> bon par ici Carole. pourquoi <rire> je suis enflammé comme ça c'est trop pas c'est les rats de la tu te souviens de ça? Ah oui, donc là, là en, en fait, fait là euh, je suis enflammé depuis le début de la vidéo. <rire> euh, oui, oui, ah, en effet. Oui, oui. Ah, ah <rire> L'homme qui découvrait ce qui lui est arrivé. C'est pas, je pas je vrai. Mais bizarrement, mes mains sont en feu, mais que se passe t il C'est mensonge. <rire> bon, il mensonge. Et elle a le level up! Ah, mais alors, GG à toi. Mais oui, mais GG à moi. GG à toi surutiliser mes potions de mana Vas-y trace un peu, je vais faire déjà regardé où j'en étais dans cet ordre Ah. en mode progression solitaire Et là nous voyons Elona dans son étonnement Nous voyons une Elona dans son milieu naturel Elle progresse en fait je fais l'hypermal C'est magnifique quand j'ai de la mana ah, est-ce que c'est en mana directement Au choix, tu prends la fâche ou euh, l'autre le, le bleu Euh, et trade, si tu veux choisir, ah ça donne le meilleur boost de dégâts. Parce que là, au niveau mana, c'est horrible. Ok. Trop de puissance. Trop de puissance aïe, aïe, aïe. T'as vu la vitesse à laquelle je tape avec mon gros marteau là J'ai un ninja avec une masse à deux mains. Ah, c'est fat pour le coup. Ah ouais, oui, moi je veux voir ça dans un, dans un manga. Mais tu joues quoi en fait là Tu joues un espèce, normalement c'est un espèce de fufu... Euh... Non, c'est une ranger. Je tu joues une ranger T'es une femme Ah oui oui oui oui, oui je, oui, je sais, j'en ai pas l'air, mais je suis une femme. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de problème <rire> <rire> Mec qu'il y a des problèmes avec ma sexualité Écoute, euh, t'as un tricorne, une grosse masse à deux mains et une armure en plaques. Au <rire> niveau de ma sexualité, donc je vous assure les amis, je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme, de la pune qui Bref ça parle, ouais. Oui, oui, oui. Vie, Non non la mais sinon ouais, c'est juste que bah oui, forcément avec une grosse armure de plaque, ouais, une grosse je... massue à deux mains, il y a un truc qui rentre sur la tête, puis en effet on pourrait croire que mon perso est un personnage masculin. Oui. Mais non, c'est un non En plus, enfin encore une fois, c'est pas comme si en gauche de mon écran, il y avait. Tête, oui oui aussi, ça, voilà c'est pas comme si t'étais étais bigleux et qu'en haut à gauche il fait mi mais non voilà Fé mi dit-il, en oh, bien belge qu'il est <rire> Ah va, bah, ça va, ça va, Fais parler à hein, monsieur le bordelais ah, oui, tout à fait Tout à fait j'en ai par Si on parle français correct <rire> <rire> Ouh, qu'est-ce que c'est que ça des chiens bleus On le roule un peu dessus hein oui oui franchement c'est tranquille. Oh fuck it je vais mourir Foulé euh, 30... <rire> <rire> Mais mec on le roule un peu dessus quand non, même. Non non mais attends mais.. Ah, C'était. Bah t'es vu là avec tout ce tu me cru sur la gueule Ok, je me casse, casse ça, je me barre à plus, débrouille-toi tout ah, ça. en même temps y a que des mobs bleus ici visant. Hein. Mais y a, y a un épique au milieu. Enfin un unique. Un légendaire, je sais rien. Une <rire> saloperie qui a plus de PV que. Un truc qui est plutôt fort. Ah oui. Hein. Il fait hyper mal. C'est ce pour hyper mal Ouh, Et il prend les les pas de dégâts du tout. Enfin si tu t'as pas tué forcément mais... en <rire> Donc si tu tues l'entité le, principale, on va appeler ça comme ça. Euh... Ouais mais il est truc... en ah, nice, du coup je vais Ah oh, mais ça fait mal tout ça Ça pique à mort hein. Il s'appelle à et Oh ça. Merde. Si tu mourir. putain les dégâts... Ah c'est nouveau ça Quand tu prends les dégâts... Mm -hmm. euh, comment dire ah, as, ouais. ta, ta visibilité elle, elle, elle est réduite. Non, non C'est pas nouveau, ah, c'est pas ça. C'est là... juste que tu t'es tellement un pro, etc. que jamais t'es descendu en dessous des 30 Ouais, ça doit être pour ça. ça ouais. Voilà, ce mec, il ce mec, faut savoir, en fait, il fait semblant que c'est un nous, mais loin de là, chers amis. En fait, il a 4 quatre, accounts, quatre full level 100, oui, oui. etc. C'est ce sûr. Ce mec, il est premier le. Premier level 100 niveau. sur Passe Effectile. Euh... <rire> pro player de POE, J'apprends aux développeurs <rire> à créer leur sort. <rire> il faut savoir, en fait, c'est un développeur. <rire> Non non. Est ouais, pas parce vous que le mec en fait c'est le c'est le dieu de POE. En fait vous savez quand vous avez essayé de faire un, un rôle sur une arme genre mettre deux liens ensemble et que ça veut pas alors que vous étiez en train <rire> d'utiliser 45 cuisines. En fait c'est lui de l'autre côté, il est sur son PC, il fait toi Non. Non, <rire> non j'ai dit non. Putain mais c'est ça le font trop peur, ça fait, ça, ça fait penser à, à princesse Des mini -tôtel. À quoi Bah ben, arrête, c'est pas les mini totems. Mais si, c'est des mini totems tout lignons Mais minute. non, c'est dans quel dessin animé de Miyazaki sec et des trucs comme ça euh... C'est pas celui où il y a la fille qui travaille dans un restaurant où il y a tous les gens qui mangent Euh, non. Avec le gros truc noir, non, non. C'est pas celui-là euh... Bon, après, en Miyazaki, de toute façon, il y a tellement de trucs bizarres. Oui. Bah, je critique pas, hein, j'adore les trucs bizarres. Non, mais... je pense que c'est dans Princess voilà. Mononoke. Okay. Je demande à... Bon, rentrons dans le Stronghold enfin, J'ai déjà cliqué dessus hein Le Bastion ouais. de Caron Oui, j'ai cliqué dessus aussi, mais voilà, il faut le temps. <rire> D'accord, <rire> écoute-moi, je prends prendre le point et je commence la zone, donc euh, on se rejoint plus loin. Oui, oui, oui, on se rejoint, on se rejoint dans une minutes, je varie, tout ça, tout ouais. ça. Je prends waypoint que j'ai déjà, parce que voilà... Je vais prendre le mauvais chemin, et au final, voilà, moi je me bats pas pendant que tu déjà en train de te battre Ah, j'ai un bug de souris Oh, c'est joli ici si. Battons-nous sans souris Sans souris le, ah, pad, le pad le <coughs> pad sans le pad je suis pas sur le portable ah, je suis oui, sur vrai. le fixe donc forcément je fais avec la souris ah sa mère va mourir l'Étrije c'est un t'a plus faible Allez. yep réparation de souris <coughs> Ah ok les totems ils sont pas gentils en vrai <coughs> <coughs> non, non mais non mais si non mais ce que je veux dire c'est <coughs> que de... t'as déjà vu non, des mais... mobs dans le jeu qui veulent du bien ils te veulent du bien tu les regardes ils vont te heal je sais pas des choses comme ça oui. Non ça n'existe pas, toutes les choses dans ce jeu veulent de... ta peau. Bah ouais c'est un peu l'idée. Bon alors si t'as envie de venir m'aider c'est quand tu veux. Bah non faut. Ouais ouais ouais deux secondes, dès que mon ma souris est réglée. Oh ça va je cherche. Sa mère là y est... Y est la vilaine. Putain mais j'ai jamais de mana. J'en ai marre. Aïe Bon c'est quand tu vas hein ah, Parce qu'en fait j'ai mon clic gauche qui parfois il dit non, <rire> il dit qu'il n'a plus cliqué Donc du coup tu te retrouves ah, soudainement avec un perso attends. complètement... Oui, je pas et tout... Donc... Ah oui c'est vrai ils ont tué le mien aussi, bande de bidons Ah bah a un truc... Comme dirait Perceval... Ah oh, non pas Perceval go mais... Mecléant mais <rire> Oui, Porte. <rire> tu... <rire> bon... C'est bon ça pousse. Ah sinon ça pousse très bien sinon, ça pousse, ça pousse. Attends, Putain <rire> j'avais pas à <rire> Ça avait tellement de discussions tu sais, euh, genre euh, soirée, euh, soirée bobo etc mmh, Sinon toi et ta femme, non. ça pousse, ça hein. ça pousse. <rire> <rire> ouais, C'est un peu l'idée Bah alors merde. Allez et donc en fait ici tu vois on voit l'architecture l'architecture des, des, des carouis c'est joli. Ah, c'est assez joli hein, je, je suis assez d'accord, c'est vraiment sympathique. Je vais, je vais prendre la droite tout, hein Oui oui mais je, je te je Non non mais va pas de ton côté t'inquiète je j'ai pris mauvais Tu sur le dans une zone ah. Oui voilà donc au pire au pire ouais. tu meurs Ouais voilà donc, pas de problème Au pire on se retrouvera sur la bonne route Oui euh... Des vacances <rire> C'était peut-être leur jeu de chance Ouais c'est par ici euh, J'imagine, c'est jamais du côté où je vais. <rire> c'est comme la loi de Murphy, tu sais. Oh putain, y'a du peuple! Vous du peuple? J'arrive. Ah, oui. T'es parti par où? T'es remonté là, du coup? Ouais. T'es euh, passé, non, en, dessous de la, si, passé en dessous de la petite pardon, maison. Euh, Pierre tu peux te TP euh, sur le truc euh, si tu mets bien ton souris. Oui, c'est oui, bon. Oui. Hein. T'inquiète, j'ai un... En fait, un sort qui me permet de te taper partout. C'est quoi tous ces petits rayons mais Flash, de... putain, flash! Mmh, veux, ce truc. Allez, à mort. Pêche. Pêche. Un ghost chope-leu Dites-moi Ouais mais il a non, oui, bon, il pas envie de pas. venir de sur nous là, salopli là. Ouais tu le Mais, oui, mais ça, Allez, ça, ça faisait pas partie d'une voilà. ligue avant, tu m'avais dit Si ça faisait partie d'une ligue et ça t'a pas monté dans le jeu de base. Ah ça c'est nice pour le coup. Et hop, mais oui, euh, oui, ils font souvent des choses comme ça. Chaque ligue a hein, dans le jeu de base ou c'est pas chaque ligue euh, non en fait en gros ça dépend des ligues aussi, si les ligues sont réussies etc, que non. les challenges qu'ils apportent en plus sont intéressants. Bah, en fait c'est eux qui portent, jugent euh, pour le son des retours etc. Oui voilà, enfin, sur... en fait non c'est même pas eux qui jugent, c'est ils, posent... enfin, ils se basent sur le retour des joueurs. Si les, re... les joueurs ils disent que c'est de la merde ils ne peuvent pas l'implémenter. D'accord, c'est un super principe en vrai, je trouve ça super principe. Oui franchement j'aime aussi. Bon par contre à la fin quand tu te dis qu'il y a un nouveau joueur qui vient se mettre sur le jeu et qu'au final de ce qu'il doit apprendre de base, en fait il y a 80 000 nouveaux trucs il dit un peu eh. « Oui. Elle pas franchement du de Enfin, ça dépend, après, si tu peux aimer Je non, tu réfléchis pas de trop de quand tu commences le jeu, je pense. T'arrives, tu tapes, oui, après, ça doit être, oui, voilà, <rire> t'es là en mode bon, ça doit être normal pittard. pour toi, donc voilà. Oui, ça fait plein de découvertes, ouais, mais carrément, il y a plein de petites choses à savoir en plus du je, jeu de base, c'est vachement cool. Moi, je te laisse galérer, <rire> <rire> le mec vient de m'éclater les oreilles, et je pense que les vôtres aussi. <rire> <rire> Bon par contre quand on va arriver au boss je t'explique rapidement sa petite strat. C'est pas super compliqué euh, oui, mais ça fait super mal au en fait. T'as quoi t'as Ça fait, su fait super mal. Ok. Ouais. Je suis super pas évident. <rire> oui. donc ça va pas être évident. T'as combien de PV euh, 1000. Bon, ça va, je suis à 1500. Ouais c'est mal. Au pire si tu meurs je meurs. C'est plutôt l'inverse. Si tu meurs je meurs. <rire> aussi oui. Ça c'est plus certain en fait. C'est du live-scythes sur ta saloperie de truc ou pas Ouais, enfin j'ai du live gun on-hit, chaque fois qu'il y a une de, oui. de mes masses qui s'envolent. Ah oui, du coup ça. on a eux, c'est pas oui. mal long, hein, t'as grosses projets. Ouais, ouais, ouais, ouais, oui, on a eux, ben surtout euh, sur les pattes, tu sais. Mais c'est quoi toutes ces explosions oui. ça, ça, ça, ça, ça, C'était pas, oui. pas là, c'est pas là, les y a C'est un truc qui nous sautent dessus. Mais oui, c'est trop mignon. Oui, ils sont tous subis, ils sont là. On met là un petit élément fermé. défonce lui la pâte Mais il a un job, salaud là ramasse tes dents il en a pas ramasse tes cailloux oh une rapière Attends, mais tu cours hyper vite quand j'utilise ma popote ah d'accord moi j'ai que des potions de malade de... <rire> bon, on devrait plus être super loin je pense peut-être un... faire un peu de préparation avant peut-être oh y'a un gosse qui envoie des trucs oh merde il est rentré dans quelque chose Attends. Ah oui, oui. Là, tu vois, c'est quand un gosse rentre dans un, dans un, dans un autre euh, jaune oui. où il unique. Ah merde. Après, il ultra plus normalement. D'accord. Ça se trouve. Voilà, genre là, oui, il a oui, voilà, 3 items jaunes, 4 items jaunes, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Mais euh, je vais pas les ramasser parce que j'ai sûrement plus de place dans mon inventaire. Ah ok. Bon. Alors. Du coup, coup, coup, le chemin ici est bloqué. Ah putain, mais tu mets donc. On m en m en dans des guet-apens, ouais. toi. <rire> <'est>, tu mets dans des guet-apens. Get-apens. Donc du coup ça doit être vers le haut vers le haut. Allons-y. Oui J'y suis oui, je On est sur le bon chemin Oh scroll Ok, on est devant Caldebra of the King Bon, du coup, du coup, du coup, du coup, mon cher, regarde... Bah du coup les gars, on va vous laisser là, donc on vous reprendra sur le prochain boss. On vous dit à tout de suite À tout de suite, tout de suite